Donc, Lise Côté, euh, disait-on, euh, avait le feu sacré en son ventre sexe, hein, je cite toujours RTL. Bon, alors, entre nous, on dirait qu'elle a le feu à la chatte. Alors, le titre. Quel est-il euh, Alors, où je vous parle, je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore décidé. Euh, je le décide généralement à, à, à, au moment de la mise en ligne, en, en dessinant la, la vignette. Il sera probablement euh, Marlène à l'école des sorciers, mais en réalité, c'est le sous-titre qui serait plus intéressant. Le sous-titre serait, si YouTube le, le permettait, c'est d'ailleurs une fonctionnalité que... On ne sait pas si s'ils si m'écoutent, s'ils m'espionnent, s'ils me surveillent. Je leur suggère de rajouter une possibilité de sous-titre dans laquelle on pourrait par exemple mettre des, des mots-clés un peu plus pertinents que l'effet putaclic putacier du titre principal. En sous-titre, je la, la sous-titrerais bien, cette vidéo, quelque chose comme euh, euh, cours magistral ou leçon magistrale de médias politiques. Oui en réalité, une fois n'est pas coutume, Marlène n'est pas le sujet de cette vidéo. Elle est simplement, comme ça aurait très bien pu être une autre, cela aurait pu être une autre euh, secrétaire d'État, ou notre porte-parole du gouvernement, ou un de nos ministres. Ou... Euh, ça, pourrait, ça aurait même pu être Macron euh, en réalité je suis, je suis intrigué et admiratif plus de l'intelligence médiapolitique du, la médiapolitique étant cette, euh, cette, cette science, cet art cette discipline qui étudie les rapports ambigus et bijectifs que les politiques entretiennent aux médias et que les médias entretiennent aux politiques, définition de, non pas de moi mais d'Olivier Duhamel euh, qui est souvent pertinent euh, sauf qu'il s'agit des sujets d'immigration, parenthèse fermée. Donc, cours de médias politiques, Marlène, Marlène Chapa, notre secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, a livré dans une, bon, une, une énième interview, finalement, euh, assez insipide à un média de masse, en l'occurrence L.fr, enfin le, le magazine papier L, dans laquelle elle s'est fendue de deux, trois phrases qui ont finalement cannibalisé le reste de l'interview, les fameuses phrases, enfin, fameuses, les phrases, je ne sais pas comment votre logiciel d'actualité est paramétré, donc je ne sais pas ce que les algorithmes du web vous remontent comme information. moi forcément, par rapport à mes domaines d'activité, je reçois énormément d'informations euh, en provenance de ce cabinet, on se demande pourquoi. Et donc, on m'a poussé, euh, Marlène Schiappa aime la, aime la sorcellerie, les déclarations sur la sorcellerie. Ne, ne, partez, pas, ne partez pas, je sais qu'on s'en fout, je, je sais qu'on s'en branle, moi aussi, mais c'est pas le sujet cherchons le message et cherchons à le décoder. Alors, je vous ai préparé un petit, un petit texte. Donc, pour ceux qui veulent retrouver le texte, rendez-vous sur mon blog. Et après, je vous donnerai mon décodage, le décodage de cette info cannibale, info cannibale qui a induit en erreur à la fois son camp politique et le camp d'en face, qui finalement l'ont pris pour une espèce de petit délire anecdotique, alors que ça, ça, ça n'en est rien. Euh, juste avant de commencer, vous allez me dire, euh, oui, euh, sorcellerie, octobre, Halloween, haha, t'es en train de nous introduire doucement euh, tes offres d'Halloween. Non, non, d'abord, je ne sais pas si j'en ferai cette année. Euh, en plus, c'est honnêtement pas le cas. Et si vraiment, il devait y avoir un rapport calendaire la, entre l'actualité et mon travail, ça, serait, ça ne serait pas Halloween. Le seul rapport calendaire qu'il y a, c'est qu'au mois d'octobre, donc jusqu'au 31 octobre 2019, si vous devenez mon, mon chaton VIP, si, de, si, vous devenez, si vous passez du côté obscur et si vous rejoignez le clan des payants, eh bien, euh, ça sera célébré, ça sera fêté par un cadeau tout à fait inédit. Je vous en mets le lien encore une fois ci-dessous. Je vous enverrai un calendrier de l'avant vous pouvez l'acheter d'ailleurs sur le site lesraffineurs.com mais là je vous l'offrirai et c'est un calendrier de l'Avent alors qu'il ne contient ni des chocolats, ni des Pères Noël, ni des bières, ni que sais-je, c'est en réalité un calendrier de défis puisque nous sommes environ à 100 jours de, de Noël ce sont 100 défis à se lancer avant de rejoindre le côté vraiment obscur pour le coup, c'est-à-dire la tombe comme dirait mon copain Pierre-Yves avant d'aller se ranger gentiment dans son coffret et s'auto-recycler. Voilà. Alors, euh, ceci est dit jusqu'au 31 euh, calendrier de l'avant. Cadeau, abonnement VIP, lien ci-dessous. Ah Alors, la vie de notre secrétaire d'État préféré n'est pas si simple en ce moment. Récemment quitté par son compagnon Cédric Bruguière, qui aurait laissé filtrer hein, dans les milieux autorisés, comme on dit, euh, une énième petite prise de poids un peu prononcée au point de de justifier une réédition de son essai « Oser l'amour des rondes » aux éditions La Musardine, euh, Marlène n'est pas à l'étroit uniquement dans sa garde-robe, mais aussi dans ses marges de manœuvre politique, prise en tenaille dans les antagonismes d'un féminisme que l'on croit trop souvent unifié et monolithique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 De près ou de loin, s'apparenter à une discrimination à leur encontre. Bref, euh, vous l'avez reconnu, la féministe de droite. Mais euh, la politique ne se réduit pas, comme disait je ne sais plus qui. À chaque fois que vous m'entendez dire je ne sais plus qui, complétez en commentaire. Comme ça, on fait un article, enfin, on fait une vidéo collaborative à défaut d'être collective. Comme disait je ne sais plus qui, la politique ne se réduit pas à désigner l'ennemi. Hein, euh, celles et ceux qui la font, la politique, donc, sont bien obligés, pour conserver un semblant de popularité et donc de légitimité, d'arbitrer. Arbitrer entre quoi Entre les requêtes hétérogènes des composantes les plus radicales de leur électorat. Dans le jargon, ça s'appelle faire des clins d'œil, des clins d'œil de connivence, des appels du pied, voire des renvois d'ascenseur. En cas euh, d'appui obstiné à une élection ou à une euh, réélection. C'est dans ce contexte, c'est dans ce contexte qu'il convient de lire et de relire l'interview de la Marlène, qui, en bon capitaine du navire Femme de France, a choisi la revue de référence. Hein. Oui, bon, ben, elle, c'est un peu le pendant féminin du monde au niveau euh, sourçage et dénué d'idéologie. En tout cas, c'est le plus lu, donc c'est la référence. Comme disait Gustave Thibon, euh, ce qui a toujours raison, c'est la réelle. Euh, critique donc revue de référence pour y délivrer une interview, certes insipide, aux yeux d'un homme peu averti, mais le chaton en vaut deux c'est une interview qui est diabolique médiapolitiquement, aux yeux de la fraction rouge-grenat, c'est ce que j'ai dit quelques lignes plus haut, aux yeux donc de la fraction rouge-grenat de son électorat. Alors on tire quelques citations de cette fameuse interview, les deux, les deux, trois allusions à la sorcellerie qui ont cannibalisé finalement tout le reste du contenu. Euh, dans mon village, dit-elle, les mythes et la magie font partie de nos légendes depuis toujours. On y pratique encore parfois des rituels pour enlever le mauvais oeil ou encore... Mona Chollet a très bien décrit l'approche de la sorcellerie comme « puissance féminine »,« le succès de son livre n'est pas anodin ». Alors évidemment, ça a suscité une incompréhension, je vous le disais, dans les deux camps, au point que, euh, entre l'aspect anecdotique de la déclaration et la, non, la, la complète incompréhension qu'elle a suscité, euh, par l'effet, on va dire, swipant de la nouveauté, hop, tout ça a été dégagé vers le bas et évacué un petit peu vers les égouts. Certes, c'est inintéressant, certes, c'est anecdotique, et certes, on s'en branle, mais comprenez la chose suivante. En réalité, c'est un clin d'œil de connivence habile et à peu de frais à la marge, à la frange radicale de gauche, hein, cf. Mais, ma, ma contraposition précédente, à la frange radicale de gauche de son, non pas d'électorat, car elle n'est pas élue, mais en tout cas, de, euh, de celle avec qui elle ne peut pas celle dont elle ne doit pas trop attirer les antagonismes. Hein, il n'y a pas de, de, de, de légitimité euh, au niveau de l'exécutif, voire du législatif, sans un minimum de popularité au sein de la base, au sein des mouvements qui sont censés nous, nous porter en avant. Et bien là, elle leur a adressé un magistral message médiapolitique. Oui, car... Taran, taran, en réalité, euh, Marlène... Euh, n'ignore pas cette nouvelle, cette euh, néo-tendance qui s'appelle le féminin sacré. Oui, alors le féminin sacré, article que j'ai que dans ma mallette avec mon ordinateur et sur lequel je voulais vous faire une vidéo depuis, c'est écrit ici le 24 avril 2019. Oui, c'est le 24 avril 2019 que je l'ai imprimé. Vous voyez, le papier est un peu mâchonné, un peu marronné. Je le transporte avec moi depuis six mois. Voilà l'occasion d'en parler. Alors, euh, les, la bibliographie, tout ça, c'est sur mon blog, hein, je vous cite les, cinq, les six sources principales, la puissance du féminin, gardienne de la lune, lune rouge, rose... Euh, un webzine, euh, un rabbin femme, apparemment je ne pas que ça existait, apparemment, euh, apparemment quand on est, enfin bon, bref. Euh, et un, une, un, une boutique de e-commerce, de vente en ligne, de retraite dans la nature pour célébrer le féminin qui s'appelle Moonrise. Rien que pour la vidéo des retraites et des séminaires de Moonrise, je vous invite à aller voir l'article parce que rien que ça, si vous voulez, ça vaut son, ça vaut son pesant d'or. Ce n'est pas, pas deux types qui s'enculent dans la rue comme la vidéo d'un célèbre humoriste euh, camerounais, mais je vous conseille quand même le bain dans les sources de la bande de, de salariés du tertiaire là, qui se reconnectent avec les sensations de sa voûte plantaire. Euh, donc, euh, pour Stéphanie Lafranque, euh, une des autrices du livre... Oui, je ne commenterai pas l'écriture inclusive. Non, ne me poussez pas, ne me poussez pas. Euh, du livre Gardienne de la Lune, le féminin sacré, qu'elle appelle aussi féminin sauvage, euh, est d'abord un travail de reconnexion du corps et de l'esprit, c'est renouer le lien entre notre psyché et nos cellules. Revenir à une sagesse ancestrale, explique-t-elle à RTL Girls, hein, c'est-à-dire que c'est encore le niveau en dessous, c'est-à-dire que RTL, ça, ça, ça sent déjà un peu l'humidité, par contre RTL, RTL Girls, c'est la, la cave, hein, c'est là où tu ranges les bouteilles, là c'est la moisissure, quoi. Euh, explique-t-elle donc à RTL Girls une sagesse ancestrale qui tissait des liens entre les saisons les cycles lunaires et, et, et, et, et hein, on se dirige gentiment vers le nombril vers les ovaires, vers l'utérus et vous me voyez arriver avec ma définition du barycentre euh, également les cycles de la femme alors une fois qu'on a compris hein, c est, c est la, la journaliste procède toujours par association et par euphémisme donc elle pense en fait qu'en balançant un gloubi-boulgare euh, idéologique, une espèce de mélange conceptuel vague, euh, palinodique qui dit tout et son contraire comme ça, eh bien, elle pense qu'on a, qu a défini le sujet. Donc, elle dit, une fois qu'on a compris la théorie, non, on n'a rien compris à la théorie, ma chérie, mais c'est pas grave, tu n'es pas le sujet de mon, de mon argument d'aujourd'hui, tu, tu ne sers qu'à illustrer un, encore une fois, un habile, une habile passe d'art médiapolitique. Donc on n'a rien compris au féminin sacré, ça ne nous intéresse pas beaucoup. On comprend néanmoins que ça se situe au niveau du sang des règles et au niveau de la, de la Là, Vous savez, désormais, on montre une petite pêche dans les publicités pour les tampons. Tout ça, il faut arriver à le mettre en séquence et en perspective. Donc une fois qu'on a compris la théorie, bon, bah, si tu veux, on va dire qu'on a compris, il faut honorer son corps, ses sensations et ses émotions en libérant ce qu'elle appelle, ce que l'auteur appelle, ce que Lise Côté, initiatrice en féminin sacré et éditrice du magazine en ligne Rose, appelle, sa puissance transformatrice, sa force instinctive, le feu sacré en son ventre sexe. Voilà. Donc, je vais vous laisser en compagnie je vais pas vous laisser tout de suite, mais néanmoins, euh, je vais introduire en post-prod quelques images de la Vestale, de la déesse païenne du feu sacré euh, et de son ventre sexe, et je vous définirai après, c'est-à-dire dans quelques instants, ce que je, pourquoi tout à coup, ce, pourquoi tout se recentre toujours chez les femmes autour du bide, Voilà. Lise Côté. En cette journée spéciale du 8 mars 2015, c'est avec une immense joie que mon équipe et moi vous proposons Rose, le tout premier magazine web sur le féminin sacré. Euh, donc Lise Côté, euh, disait-on, euh, avait le feu sacré en son ventre au sexe. Hein, je cite toujours RTL. Bon, entre nous, on dirait qu'elle a le feu à la chatte. Et c'est pas, pas la seule à avoir le feu, le feu à la chatte, liscoté. côté, on espère qu'un un pompier volontaire se sera dévoué pour souffler sur les braises. Euh, ça n'est pas la seule, car en réalité, avec les féministes, notamment de gauche, tout se passe au niveau du ventre. C'est ma fameuse théorie du barycentre je vous renvoie pour une explication plus complète à mon séminaire logique des femmes, où je, je décode toute cette séquence logique de barycentre à centre. Premièrement, ça passe par le, le, le moment de la vie où la petite fille se rend compte du sentiment de maternité à l'échelle micro, à l'échelle individuelle. Ensuite, ça passe par le sentiment de maternité à l'échelle macro, c'est-à-dire la création de cette conscience que, collectivement, les femmes sont rassemblées par un plus grand dénominateur commun, qui est de mettre toutes au monde les enfants de la même manière. Et troisièmement, eh bien, euh, F devient auto-centré sur son sentiment intérieur, son ventre qui devient unique référentiel du vrai, du bon et du juste. Ce que j'y ressens dans cette zone, que ce soit les papillons quand je, reçois du, quand je ressens du désir ou de l'amour, ou que ce soit de, un nœud quand, quand je ressens du stress, de l'appréhension ou de la peur, et eh bien tout cela eh bien, est surpondéré, évidemment, alors que ce, que, ce, qu pense par la, ce qui passe par l'esprit, le, par euh, et, et sous pondéré Voilà, bon, en gros, c'est ça. Euh, D'où j'en tire, enfin, c'est ça, en, en ultra-résumé, euh, plus que je ne le devrais, mais enfin, bon, je vous avais promis de le rappeler. Donc, je disais, euh, Miranda Gray, ou je ne le disais pas, peu importe, euh, l'autrice Miranda Gray en parle plus en détail dans son livre « Lune rouge »,« Les forces du cycle féminin ». Vous voyez, donc, en fait, c'est toute cette mouvance que vous ignoriez parce que vous n'êtes pas la cible, mais dont il est intéressant de comprendre, quelle est en réalité un, un, un, un potentiel soutien populaire de notre secrétaire d'État et qu'elle est obligée de temps en temps de lui rendre des gages, est, est, est obligée de temps en temps dans, de montrer qu'elle non seulement qu'elle la connaît, mais qu'elle en partage tout ou partie le, les postulats en fait. Donc elle ne l'a alors évidemment Marlène n'a pas osé parler, n'a pas osé dire à elle. À la revue elle a revu qu elle qu'elle avait le feu au bas-ventre. Hein, ça aurait fait tâche, si vous voulez, par rapport à, son, à sa carrière d'ex-romancière pornographique. Euh, mais euh, bon, Marie Minelli a redit qu'elle avait le feu à la chatte. Euh, Marlène Chiappa a dit qu'elle euh, qu euh, qu appréciait la sorcellerie et que c'était une tradition de chez elle, de village en village. En réalité, ce qu'elle voulait dire, c'était qu'elle euh, qu saura en temps utile... Euh, si récrimination ou si réparation il doit y avoir, elle saura se faire le porte-parole de sa frange euh, radicale de gauche, pour laquelle euh, euh, nous explique RTL le féminin est sacré ancré dans le mouvement éco-féministe éco donc là évidemment on rajoute l'écologie par-dessus par euh, il serait intéressant d'ailleurs qu'une étude statistique arrive enfin Je, Jean-Marc si tu nous écoutes Jean-Marc Jancovici « Calcule-nous en moyenne le bilan carbone des hommes et des femmes et démontre-nous que... »« J'en suis convaincu qu'il n'est absolument pas plus faible chez les femmes. Hein, »« Que leur conviction écologique est en réalité toujours une façon de... »« de enfin C'est toujours la théorie du barycentre, quoi. »« Donc le féminin sacré est, euh, est même ancré dans le mouvement écoféministe et permet de se sentir plus libre. Hein, »« Toujours cette obsession pour la liberté que j'explique encore une fois dans mes, dans mes séminaires. » en se désengageant des injonctions extérieures imposées le plus souvent par les valeurs patriarcales. Bon, alors là, c'est la chiernie, évidemment. Hein, c'est toujours la faute du patriarcat euh, qu'on n'a jamais défini. Euh, « Chemin d'équilibre entre les forces féminines et masculines, blablabla. Bla bla bla, euh, concept réservé aux privilégiés. » Parce que c'est payant, à la fin. C'est-à-dire qu'on est de qu gauche, mais enfin, quand même, il faut payer les factures. « Et euh, pour aller se baigner dans une source d'eau chaude ou d'eau froide, je ne sais pas, euh, eh bien, euh, ça coûte entre 380 et 795 euros. Moi, j'ai rien contre le principe de faire payer les formations, c'est de ce dont je vis depuis maintenant 14 ans. Par contre, j'aime bien être en mesure, euh, une fois la formation reçue, de pouvoir en synthétiser le contenu objectivement. Bon, chacune de mes formations, chacun de mes, chacune de mes 126 ou 127 demi-journées de séminaire fait l'objet d'un résumé. Dans une fiche, chaque fiche fait entre... Euh, avec des bullet points, une idée par bullet points. Chaque fiche comprend euh, plusieurs dizaines euh, d'idées ou de concepts, puisque, évidemment, un bullet point, une idée, c'est sur 2, 3, 4, voire parfois 5 pages PDF. Chaque journée dure 4, 5 ou 6 heures. J'aimerais voir l'extrait sec de ce qui sort après avoir pressé le contenu objectif d'une journée de retraite à la montagne avec Moonrise, le groupe des féministes qui ont le feu à la chatte, mais encore une fois, je serais peut-être surpris. Euh, voilà, donc, euh, derrière une anecdote, encore une fois, et derrière une, une un, épi, un épi événement médiatique, en réalité, comprenez que les déclarations de nos représentants ont toujours pour but de montrer, de se rappeler, euh, plutôt de, de, comment on dit en français, acknowledge, euh, de, de, de, de, pardon, je ne sais plus mes mots, comme j'ai parlé en anglais tout à l'heure, en italien juste avant, euh, bref, de, de acknowledge l'existence le, de tel ou tel groupuscule, de telle ou telle fraction d'un du, soutien populaire, et une fois qu'on en a rappelé l'existence, de se trouver un, un, un point commun. Hein. On dit ben, « moi aussi, je partage un petit peu vos valeurs, au sens où ». Voilà. Voilà comment ça se passe, voilà le modus operandi, et ça, c'est pas de la politique, c'est de la média politique, et c'est brillamment joué de la part de Marlène. Bon, tu pensais que personne te verrait, évidemment, moi, hein, tu me la fais pas, mais j'ai beau avoir vu les ficelles, j'ai beau avoir vu le, le, le fil coudre le vêtement. Je trouve que c'est habilement, habilement fait, à peu de frais, et que tu as utilisé euh, le média, elle, à, en, en ta faveur, et après tout. Euh, après tout, c'est bien tout ce qu'il mérite. Retrouvez-moi euh, pour.. Euh, je suis en train de prendre un ton un petit peu trash en ce moment sur Twitter et, et Instagram, notamment sur Twitter. Retrouvez-y moi. Les liens sont ci-dessous. Twitter, le, le pseudonyme, c'est Amina Fluence. Instagram c'est Stéphane Edouard. Euh, voilà, on, on bataille sec en ce moment sur Twitter et, et c'est le moment de, de s'y retrouver. Et puis évidemment, si cette vidéo vous a fait sourire ou vous a appris quelque chose, vous la vous la. vous la. upé vous la poussez vers le haut, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment qu'attendez-vous, c'est le moment les enfants, c'est le moment.